Un anniversaire est la date dans l'année à laquelle un événement est survenu habituellement. On parle de l'anniversaire de la naissance. C'est très fréquent dans de, dans de nombreuses cultures de célébrer l'anniversaire de la naissance de ses proches, par exemple les parents, les amis, en organisant une fête et en offrant des cadeaux à la personne concernée. C'est également, le, en général, l'occasion de ce jour-là de les, de les choyer plus que d'accoutumer, comme de réaliser, par exemple, certains de leurs souhaits. Et les diverses coutumes que nous avons, nous pouvons observer aujourd'hui, lors des anniversaires de naissance dans nos pays, ces diverses coutumes ont une très longue histoire. Mais il faut savoir que leur origine sont liés à la magie et à la religion. Beaucoup ne savent pas que la première fête qui doit être célébrée par les adorateurs de Satan sont les anniversaires de naissance. C'est la première fête qui est exigée de célébrer. Pourquoi Nous pouvons nous poser la question, mais elle est simple. Nous oublions ce que l'apôtre Jean a dit. Que le monde entier est couché sous le méchant. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant naît au monde, au monde physique que nous connaissons, il est déjà, il appartient déjà, en quelque sorte, il appartient à la terre, à cette dimension terrestre, et il aura besoin, comme tout être humain, de venir à Jésus-Christ par la foi, pour de pouvoir devenir un enfant de Dieu c'est-à-dire que lorsqu'il naît au monde il est déjà automatiquement par sa naissance à cause de son, sa descendance du premier homme d'Adam il est déjà sous la pression spirituelle du prince de ce monde et il a besoin de faire lui-même une démarche de foi en l'œuvre de Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Comme je l'ai dit, euh, les coutumes observées tirent leur origine dans la magie, dans les choses spirituelles du monde des ténèbres, et les pratiques en, en quelque sorte qui étaient, usage dans, qui étaient en usage dans les temps anciens, euh, bien consistaient, comme nous le vivons maintenant, à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement avec en général, et même j'irais dire toujours, un gâteau, c'est-à-dire un aliment sucré sur lequel étaient euh, posées des bougies allumées et ce gâteau était en général toujours très bien décoré. Les bougies allumées étaient censées protéger des démons, celui qui célébrait son anniversaire. En quelque sorte, en fait, on assurait sa sécurité l'année à venir et jusqu'au IVe siècle le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires les considérant comme une coutume païenne et euh, nous trouvons cela dans le Schwäbische Zeitung le supplément du magazine intitulé Zeit und Welt du 3 et 4 avril 1980 à la page 4. Notre référence, bien sûr, pour nous chrétiens, doit être les Saintes Écritures et plus particulièrement la Bible. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons une référence d'un anniversaire. Vous le trouvez dans Genèse 40, verset 20. C'est dans l'histoire de Joseph et c'est l'anniversaire du Pharaon. Et il arriva le troisième jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il, rétablit, il le rétablit dans son office d'échanson, tandis que le panetier va être décapité, va, être, va mourir. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi un festin anniversaire. Vous l'avez dans Marc 6, chapitre 6, verset 21. C'est l'histoire de l'anniversaire d'Hérode. Vous vous souvenez que la fille d'Hérodiade va, va danser euh, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fait un banquet pour les grandes sacours et les officiers et les principaux personnages de la Galilée. Et la fille d'Hérodiade entra et dansa, elle pue à Hérode. Et si vous vous souvenez de cette histoire euh, dans le Nouveau Testament, vous savez que Hérodiade était la fille, la femme, était l'épouse du frère d'Hérode. Elle était l'épouse de Philippe. Et Jean-Baptiste s'est élevé contre euh, le mariage d'Hérode et d'Hérodias et Jean-Baptiste lui a dit tu n'as pas le droit selon la loi de Dieu de prendre la femme de ton frère, c'était un outrage, c'était une offense à Dieu et Hérodias en a bien sûr eu beaucoup de dépit de, et voulait faire périr Jean-Baptiste et elle a saisi cette occasion lorsque sa fille a dansé et a plu à Hérode, Hérode s'est engagée par promesse et serment devant tous ces grands qu'il avait invités au, à son banquet. Et lorsque la jeune fille est venue lui demander la tête de Jean-Baptiste, eh bien, Hérode n'a pas pu faire autrement que de la lui donner, c'est-à-dire de faire décapiter Jean-Baptiste dans sa prison, parce qu'il s'était engagé par serment devant tout le monde. Il faut donc bien réaliser que euh, la célébration d'anniversaire, était une notion tout à fait étrangère aux conceptions des chrétiens, des premiers chrétiens. C'est véritablement quelque chose qu que les premiers chrétiens ne connaissaient pas. Le monde antique de l'Égypte, de la Grèce, de Rome, de la Perse, célébrait les anniversaires des dieux, des rois et des nobles. Et la Mésopotamie et l'Égypte, qu'on considère un petit peu comme les berceaux de la civilisation, étaient les premiers pays où les hommes se sont souvenus de, du jour de leur naissance pour lui rendre oma, honneur. Et n'oubliez pas que en fait, se souvenir de son jour de naissance, dans l'Antiquité, c'était important pour justement pouvoir tirer un horoscope. Regardez avec moi euh, Esaïe chapitre 47, Esaïe chapitre 47, à partir du verset 13, même du verset 12, où Dieu va s'élever contre la fille de Babylone. « Tiens-toi là avec tes sortilèges et avec la multitude de tes sorcelleries dont tu t'es fatigué dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être effrayeras-tu. » Tu es devenu l'as par la multitude de tes conseils. Qu'ils se tiennent là et te sauvent les interprétateurs des cieux, les observateurs des étoiles, ceux qui d'après les nouvelles lunes donnent la connaissance des choses qui viendront sur toi. C'est vraiment la Bible en scène qu'un qu croyant ne peut pas se soumettre à des, des horoscopes, à l'astrologie, à toute la magie du monde des ténèbres. Et quand on regarde un peu l'histoire, je pense par exemple à Origène, qui a écrit des homélies, enfin, dont les homélies sur le Lévitique ont été rapportées, nous voyons que dans cette traduction française de Marcel Borret de 1981, il est dit de tous les saints, c'est-à-dire les saints, c'est-à-dire de tous, tous les croyants, de tous les disciples, hein, c'est pas les saints catholiques, de tous les saints on ne trouve personne qui ait célébré un jour de fête ou un grand banquet pour l'anniversaire de sa naissance, on ne trouve personne qui ait eu de l'allégresse pour l'anniversaire de son fils ou de sa fille. Seuls les pécheurs comme Pharaon et Hérode se réjouissaient d'une telle naissance. Dans euh, un livre anglais, et Imperial Bible Dictionary de Londres en 1874 de Patrick Fairburn, il est écrit les Hébreux de l'époque postérieure considéraient l'observance des anniversaires comme faisant partie du culte idolâtre, opinion qui est largement confirmée par ce qu'il voyait des observances courantes liées à ces jours. Encore dans le Schwäbische Zeitung supplément au magazine intitulé Zeit und Welt de 1981 que j'ai déjà cité, eh bien les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance ont cette longue histoire liée à la magie, à la religion. La pratique en usage dans les temps anciens qui consistait à dresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement, avec des bougies allumées venant couronner le tout, était censée protéger des démons qui c'est celui qui célébrait son anniversaire On lui assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Et jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Alors les, les bougies dont j'ai déjà parlé, euh, dans la Grèce antique, hein, par rapport à Diane, on apportait ce gâteau avec des cierges dessus. Eh bien Philochoros, qui est un historien grec de l'antiquité rapporte que le sixième jour de chaque mois qui est considéré le jour de la naissance d'Artémis, sixième jour correspond à notre vendredi Artemis, déesse de la lune et de la chasse eh bien on plaçait donc sur les hôtels comme je vous l'ai dit tout à l'heure les hôtels de cette déesse, un gâteau au miel rond comme la lune éclairée par des cierges alors on peut se poser cette question pour terminer est-ce que c'est bien de souscrire à une tradition un rituelle qui est liée avec l'ésotérisme, la magie, les fausses religions. On pourrait aussi se poser la question, euh, parce que si on regarde bien, on observe euh, avec un peu de recul ces, ces usages, et bien on s'aperçoit que les anniversaires de naissance réjouissent quoi donc L'amour propre elle ne célèbre pas le Dieu créateur qui nous a fait venir au monde. Alors quelqu'un a dit, euh, les anniversaires ne sont pas semblables aux autres fêtes. Lors d'un anniversaire, tous les cadeaux et les bons vœux vont à une seule personne. Le superbe gâteau garni de bougies allumées est un hommage personnel, comme l'hommage qui est fait à la déesse Artémis ou Diane. Au cours d'autres fêtes, le cœur s'élève, surtout si ce sont les fêtes de l'Éternel, mais une fête d'anniversaire flatte le moins. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est juste de flatter le moins Je crois que la Bible nous encourage plutôt à cultiver l'humilité comme notre Seigneur Jésus a été humble de cœur. Regardez dans Colossiens, Colossien, chapitre 3, verset 12, regardez ce qu'il est dit revêtez-vous comme des élus de Dieu saints et bien-aimés d'entrailles et de miséricorde, de bonté d'humilité et de douceur de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres s'il a un sujet de plainte contre un autre l'humilité revêtons-nous d'humilité remarquons que dans les ces deux anniversaires mentionnés dans la Bible, il y a eu au moins un mort. Les Grecs aussi croyaient qu'à chaque être humain s'attachait un esprit protecteur ou Daimon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'enfant. Alors Les Romains aussi souscrivaient à cette idée et cette croyance a fait son chemin euh, dans la notion de, par exemple, de marraine, de fée, de saint patron. Euh, Jésus parle des anges gardiens, des enfants qui voient la face du Père, ça c'est une notion tout à fait juste. Par contre, la notion de marraine, de fée, de saint patron sont des ajouts auxquels le disciple de Christ ne peut pas souscrire. Cette coutume d'allumer les bougies sur les gâteaux a commencé à peu près avec les Grecs. C'était des gâteaux de miel, ronds, comme la lune, et éclairés par des cierges. Et ces gâteaux étaient déposés sur les autels du temple de Diane. Diane, saurez-vous dans la Bible la Diane des Éphésiens ou Artemis, c'est la même puissance spirituelle qui se cache derrière euh, ce nom. Donc la croyance populaire attribue en quelque sorte au bougies d'anniversaire un pouvoir magique d'exaucer les souhaits. En fait, on fait souvent cela euh, par amusement, sans mesurer du tout l'impact spirituel que cela a. Regardez les cierges allumés. Les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser euh, des autels à ses dieux. Alors, en quelque sorte, euh, la bougie, le feu, est un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire. Elle lui font honneur et elle lui porte chance. Et très souvent, on fait, on fait, euh, on fait entre guillemets des vœux, c'est-à-dire on, on émet des souhaits. Euh, avant d'éteindre les bougies, euh, avant de souffler les bougies. Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment précis. Donc c'est vraiment une croyance qui prend ses racines dans la magie, c'est-à-dire dans la dimension de la sorcellerie et de l'occultisme. Il y a une autre aussi euh, habitude dans les pays anglo-saxons surtout, mais qui est maintenant répandue tout à fait en France, et en pays francophone, il est d'usage de chanter la chanson traditionnelle « Happy birthday to you » à la personne fêtant son anniversaire. En fait, cette euh, chanson a été traduite en de nombreuses langues, euh, je crois 18 langues, et euh, on la chante au moment où on présente en général le gâteau d'anniversaire. Il faut savoir que cette, cette, euh, cette chanson, a, a été en fait, au départ, la, la musique de cette chanson avait été euh, composée par euh, deux, deux personnes, deux sœurs qui étaient institutrices et qui voulaient aider euh, les enfants, les petits-enfants à, à mémoriser certaines choses. Et ce n'était pas du tout le Happy Birthday qu que l'on connaît, mais c'était euh, Good Morning, c'était pour dire bonjour, pour que les enfants se souviennent. Et la musique a été reprise, elle est, elle est maintenant, elle a été achetée plus de 5 millions de dollars par la Warner. Et lorsque nous regardons, nous cherchons un petit peu des renseignements sur euh, cette société. Nous faisons des, des découvertes assez, qui sont assez surprenantes, disons pour le commun des mortels, parce que nous n'avons pas. Euh, nous n'avons pas pensé que ce soit quelque chose qui, qui a à faire encore avec la dimension occulte. La Warner Music Group, c'est un groupe d'édition de disques qui appartient en fait à un consortium et elle fait partie des Big Four Records Companies, en fait un des quatre géants de l'industrie du, du disque. Ce que peu de monde savent, c'est la liaison directe entre euh, Warner et euh, la dimension euh, occulte des Illuminati. Si vous regardez bien d'ailleurs le logo de, de la Warner, c'est l'œil d'Horus. Horus étant... Euh, celui, le dieu égyptien, ce dieu qui, ce démon qui voit tout, or nous savons très bien que seul dieu, seul dieu voit tout, les puissances de ténèbres sont des créatures, ne sont pas des, des dieux créateurs, il n'y a qu'un seul dieu et elles ne peuvent pas être omniprésentes et voir tout ce qui se passe. Donc il faut se poser la question par rapport à, à nos habitudes, est-ce qu'elles elles ont une base juste Est-ce qu'elles sont convenables N'oubliez pas que celui qui est fidèle dans les petites choses va l'être dans les grandes, dit Jésus. Donc nous ne pouvons absolument pas faire comme si euh, c'était quelque chose d'anodin.